Bienvenue à Évangile Hit Music ah Tant rendez-vous du samedi soir. Aujourd'hui, j'ai un invité. Maximum de bruit dans le chat, dans les commentaires. Ça va être archi lourd. Premier indice, c'est un médecin. Il distribue des grosses pilules, des pilules de plusieurs couleurs. D'ailleurs, ses cheveux sont de plusieurs couleurs. Aujourd'hui, malheureusement, ça ne sera pas de plusieurs couleurs, mais ça sera lourd comme dame. Alors, tant que tu n'as pas partagé, tant que tu n'as pas liké, tant que tu n'as pas commenté, tant que tu ne t'es pas abonné, je ne peux pas commencer l'émission. Je t'attends. T'es prêt alors, on va écouter une première campille et c'est tout dessus Bien sûr que je veux voir toutes les mains en l'air, pas pour ma gloire mais pour combattre Lucifer. Ouais, regarde mes yeux, je suis focus, hors de question que je rate le bus. En nos caca, je mettrai la puce, ton cœur est déjà pris, dédicace à ma poussière. Papa, je vais percer, tu m'as appris les bonnes choses. Qu'un homme en vrai, mon c'est pour ça que je te déclare ma prose. Que ta vie soit pour la bonne cause, tu m'as dit. ne t'éloigne pas de l'église, car c'est eux qui sont là quand ta vie est l'église, tu m'as dit. Dieu seul a le temps côté dans ses mains, nul en maths, sais pas sur qui compter, à part mes vrais, j'ai arrêté de calculer. Je crois qu'il est temps que je me calme Je me calme Yeshua pourrait tu la valider C'est la pièce qui manque à ma destinée Je vais la chérir pour l'éternité Donne-moi la je veux la marier sur ma vie, même si je m'éloigne de temps en temps, j'en parlerai à mes enfants. Aucun être humain est indifférent. Peu le, le temps, temps de perdre du temps. temps. J'ai su depuis 2000 ans et Bénédicte sont sur mon camp. Eh, hey, chacal, la trompette a sonné, j'ai pas le temps. Le règlement a changé, j'ai pas le temps. Faut plus me parler de l'homme. Si c'est pas God, tu t'envoyais, j'ai pas le temps. Je focus sur mes cahiers, j'ai pas le temps. Après God, j'ai lu papier, j'ai pas le temps. Hey, je vous ai dit que c'est un médecin du rap. Il distribue des pilules, il est sur le plateau. Aujourd'hui, il a pas les cheveux de couleur, malheureusement. On n'aura pas ce privilège, mais il est là, ROD. On est, là. Bienvenue. on est là, on est là, merci beaucoup, c'est vraiment un plaisir d'être là, là on est bien, on a été bien accueilli, donc franchement c'est vraiment sympa. C'est normal, normal, normal. C'est un feu d'artifice déjà tout à l'heure en, en off. <rire> on va découvrir ça pendant l'interview. De fou, de fou. Alors, On va essayer un peu de, de checker tout euh, ton début et tout, comment ça a commencé et okay. tout ça. Ok, ok, ok. Donc on va commencer déjà par ton blase, Rudy. Ok, mon blase. Moi, je connais un peu, mais il y a des gens qui vont te découvrir, donc on va vraiment aller dans le bas les bas, C'est pas de soucis, c'est pas Ok, donc Rodzi parce que mon père il s'appelait Rodrigue, donc euh, Rodrigue, j'ai juste pris le R.O.D, tu vois, l'R.O.D au début. Yes. Et ensuite après avec ma mère, c'est... je pouvais pas m'appeler Rodrigue, tu vois, genre, Rodrigue, je sais pas, je trouve ça, ça fait ça fait bizarre, tu vois. <rire> le <rire> rappeur Rodrigue et tout, non, là, je voulais un truc, je voulais un blast, tu vois. Voulais... C'est pas très vendeur. Ouais, ouais. c'est pas très vendeur, tu oui. vois. Et rappeur Même sur la pochette, je pense que ça mmh. le fait pas tellement, tu vois. <rire> Excuse-moi, j'imagine la pochette de <rire> album Rodrigue et tout. <rire> de fou. Donc on voulait un truc et surtout que bah, ma mère, elle voit que j'ai un style très urbain et tout, et donc... Euh, elle me dit ouais bah t'es plutôt assez speed, t'es plutôt assez mmh. speed même, bah, t'es potes tu trouves que t'es très speed. Donc euh, tout le temps tu dis ouais, Azion, on doit le faire, Asi Azion, on doit le faire. Donc juste, yes. c'est simple, hein. J'ai mis ROD, j'ai mis Z. <rire> J'étais avec mes sœurs je fais Rod, Asi, Rod Z, Rod Z. Ouais ouais, vas-y, c'est boum, boum, <rire> comment dire. C'est à l'entrée d'ailleurs. Hey, voilà. 10 litres musique, franchement, on a des <rire> spécimens là, franchement c'est incroyable. Le Z, Y, je me demandais à chaque fois, ouais. c'était juste... Asie. Ah, ah c'est juste Asi, genre en gros c'est comme un une façon de dire ouais vas-y fonce, va vas-y on va yes. le faire donc Rodi ouais Rodi tout simple ok bon moi j'avoue que là j'ai même pas de réplique <rire> je, je, je sais pas quoi <rire> dire après ça donc Rodi c'est ça quand on écoute ton style on écoute ton flow la harne, le je disais tout à l'heure en off que tu me faisais beaucoup penser à la Skinson skin et tu ouais. disais que tu avais beaucoup écouté au début bah, Fort -fort est-ce que T'as commencé le rap tout de suite avec cette hargne ou euh, c'était différent au début quand J'ai baf. En fait, j'ai commencé, bah pour, si tu sais pas, j'ai commencé le rap après le décès de mon père. Donc ouais, euh, pas, bah, bah, Après le décès de mon père et genre j'étais plus dans un délire de poésie, tu vois. Mmh, de poésie, j'écrivais des poèmes et c tout. En gros, c'était pour, euh... euh, pour retranscrire ma mmh. peine, ma haine ou mon incompréhension, mmh. tu vois. Et ensuite, bah, j'écoutais déjà énormément de rap depuis... Euh... Attends, excuse-moi, tu m'as coupé Parce que, en fait, le premier morceau que tu sors, c'est celui sur ton père, si je ne me trompe pas. Où il y a d'autres morceaux avant. Le premier, le premier, comment dire Le premier morceau le, clippé. Le premier morceau, non, le premier morceau clippé, ce n'est pas un morceau okay. sur mon père. Le premier okay. morceau okay. clippé, s'appelle J'explose, d'ailleurs, il est encore sur YouTube. Ouais. Ça s'appelle J'explose, et c'est un son où je parle un peu de, de ma vie, un peu tout. Ouais. Je parle aussi du décès de mon père, d'ailleurs, dedans. Okay. Et bah, avant, comme je te dis, j'écrivais déjà des, des poèmes, mais mm -hmm. en fait, c'est au fil du temps, en fait. Genre, au fil du mm -hmm. temps, c'est venu, je suis quelqu'un de très... Euh... Mm -hmm. Rempli de vie, très rempli de rage, si on peut dire ça comme ça, et c'est venu comme ça, tu vois. D'accord. Et le morceau sur ton père, est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi Ça, c'est vraiment une question perso. Ouais. Très souvent, parce que c'est une exclu sur Évangélite Music, j'ai fait un morceau aussi sur mon album qui va sortir, sur mon père. Mais très souvent, ce sont des morceaux où on essaie d'être beaucoup dans la mélancolie. On essaie. Pourquoi toi, tu l'as fait comme ça Là, pourquoi je l'ai fait comme ça Comment je pourrais t'expliquer ça bah comme je t'ai dit quand je suis je suis rempli de rage, tu vois, je suis rempli yeah, de rage yeah, yeah, yeah. et des fois je vais pas forcément faire comme tout le monde. dès que je vois, il y a souvent en soi c'est quelque chose qui revient dans le rap, quelqu'un qui va faire mmh. un son sur quelqu'un qui est parti mmh. ou sur euh, ou sur une relation qui s'est mal passée par exemple, sur des choses comme ça. Mmh. Donc là, je voulais faire un son en fait qui sort euh, hors du commun. Donc, je suis rentré mmh. dans la cabine, mmh. mon pote, il a mis l'instru, tu vois. Il dit bah tiens, on va on va poser ça comme ça, tu mmh. vois. On va poser ça comme à, ça à, et genre attends, après attends, ouais, attends, dis Tu es rentré dans la cabine. C'est déjà écrit ou pas écrit Ah non, c'était déjà écrit, c'était déjà écrit. On va voir comment dire j'ai freestylé c'était déjà écrit. En gros, bah, mais il n'avait pas encore écouté. Mon mmh. ingé, il n'avait pas encore écouté. Bah, de base, il m'envoie l'instru, il m'envoie les instrus, j'écris chez moi. Mmh. Ensuite, je vais à, bah, on va au studio et on rec. Il a dit Ouais, on n'a pas l'habitude de, mmh. ouais, de sentir un trop... truc comme ça, tu vois. Yes. Et bah, il a kiffé, il a dit On ressent quand même l'émotion, mmh. on ressent ta rage, ça reste mmh. du ROD. Ouais, tu vois. On la sent d'ailleurs, c'est bien que tu puisses en parler parce mmh. qu'on la ressent, malgré, tu mmh. vois, l'habillage qui, est, est, ça, qui, qui est... est très, très punchy. On ouais. sent quand même derrière que. Tu transmets quelque chose. De fou. De tu fou, vois. De fou. Mais comment ça... Donc, euh, tu as parlé de la poésie, tu as parlé mmh. de l'écriture. C'était quoi l'idée derrière, en fait, la, la poésie Qu'est-ce que tu voulais transmettre euh, exactement bah, C'est euh... pas si compliqué. Tout ce que je voulais transmettre, c'est... Je suis quelqu'un qui parle très peu. Hein. Je, mmh. parle, je parle très peu, on, on dirait pas. Ouais. Hein. Mais je suis quelqu'un, genre, mes émotions, tout ça, je suis pas... Ouais. Retranscrire mes émotions, ouais. te dire que je vais mal, te dire que je vais pas bien, c'est quelque ouais. chose que je fais pas, tu vois. Ouais. Et la musique, ça a été ce, ce moyen de pouvoir mmh. exprimer mes émotions. Yes. Donc, comme je t'ai dit, j'ai commencé par la poésie. Mm. En gros, c'est tout ce que je pensais. Je le mettais sur un papier. Et une fois que je le mettais sur le papier, c'était bah, mm. comme s'il était plus en moi. Et j'avais réussi à le dire mm. au monde où, de base, j'écrivais que pour moi, j'écrivais dans ma chambre. Mm. Donc, j'arrivais à le dire euh, à cette personne qui était dans ma chambre, tu vois. D'accord. Okay. Donc, euh, voilà. Donc, tu exprimais, vu que tu étais seul, tu arrivais ça, ça, à mieux retranscrire. Exactement, j'avais besoin d'écrire. La première fois que tu es parti dans un studio, j'ai jamais posé cette question à un artiste. Ouais. Je pense qu'on en a parlé avec les Ludwigs Boys, mais comment ça s'est passé ton souvenir de, du premier studio et, et, et, Le et, et. retour de, du morceau que tu as enregistré ah, c est, c est, c est Mon premier studio, pour moi, catastrophique. Catastrophique. Pour toi Pour moi, catastrophique. <rire> mais quelqu'un qui rit pour... en off. Mais comment <rire> dire T'as dit quoi <rire> J'ai dit à quelqu'un qui rit en off là <rire> ouais, <'as> <rire> non, Elle n'était <rire> pas encore là. Elle n'était pas encore là. D'accord. Elle a écouté le morceau ou pas Non, elle n'a même pas écouté elle le morceau. A, a pas... C'est okay. un morceau, je ne sais même pas si je vais le retrouver doit être sur un de mes disques durs à l'ancienne, tu vois. Mais je suis rentré en studio parce que je me suis dit bah tiens mmh. je commence à voir à l'église les gens me disaient ouais mais tu rappes bien tes rimes mmh. ils sont bien patata patata tu commences à voir des personnes qui disent ouais bah pourquoi tu ferais pas plus tu vois yes. que juste des poèmes le dimanche à l'église tu vois mmh. donc j'ai un jour j'ai pris un j'ai pris un rendez-vous dans un studio avec un pote que je connaissais mmh. et tout dit bah tiens j'ai un truc j'ai un mmh. c'était comment dire c'est une instru sur YouTube mmh. une instru sur YouTube que j'ai trouvé comme ça dans un le fond beat, de YouTube euh, un type beats yeah. euh, éclaté comme mmh. on dit donc, j'ai trouvé le Thai bit. À l'époque, je vérifiais bien que ça soit free et tout. Yes. Euh, j'ai pas envie d'avoir de problème avec la justice, même si j'étais personne, tu vois. Donc, euh, j'ai pris l'instru, j'ai été en studio. Moi, une fois que je réécoute le morceau, je trouve que j'étais pas dans l'état. J'étais stressé, je transpirais et tout. J'étais pas bien. Hein. J'étais vraiment pas bien. Je me ah ouais, tout, je suis en Comment studio. Je sais pas pourquoi, mais j'étais en panique parce que j'avais pas l'habitude. Genre, il y avait des micros, ouais. dans une cabine ouais. fermée, insonorisée. Base, faut, je... dire quand même, hein, faut dire quand même, pour préciser, pour ceux qui ne savent pas, mm. que la première fois qu'on pose en studio, c'est quand même quelque chose. Parce qu'on n'est qu pas habitué. Es pas habitué. À dans... En soi, t'es pas habitué mm. et tous les rappeurs le diront. Mm. Tu règles dans ta chambre ou tu règles dans un studio, c'est deux mondes différents. Même, faut, faut apprendre à t'écouter, faut mm. apprendre à voir comment tu vas ressortir, même ta voix, comment mm. tu l'entends là, elle ne mm. pas de la même manière Exactement. que dans le micro, tu vois. Ça. Donc, tu vois j'ai posé genre j'suis... C'était une bonne expérience, ben hein. ouais. même si je l'ai mal vécu, c'était une très bonne expérience yes. parce que ça m'a appris ensuite à me performer okay. en studio yes. et d'arriver en studio préparé. Mm -hmm. C'est très important d'arriver en mm studio. -hmm. Déjà, tu gagnes du temps, tu gagnes mm -hmm. de l'argent. Mm -hmm. Déjà, Tu gagnes de l'argent, <rire> tu prends moins d'heures, tu vois. Tu prends moins ouais. d'heures des règles, donc tu gagnes de l'argent. Mm -hmm. Et ouais, ouais, non, après, je me suis lancé. Mais qu'est-ce qui faisait que toi, tu trouvais que c'était pas bien Est-ce que c'est juste euh, le texte Je suis perfectionniste. Et je suis perfectionniste depuis que je suis tout petit, c'est comme ça que mon père m'a éduqué. Il m'a éduqué, il faut que tout soit carré, tout soit clair. T'as pas mmh. le temps pour. Euh... En gros, c'est comme ah. si t'avais pas le temps pour faire des erreurs, ah. tu vois. Ah. T'as pas le temps de perdre du temps. Mmh. Donc en soi, il faut que t'ailles et que ça soit mmh. carré. Et là, je trouvais que c'était yes. pas carré. Et yes. je le vis mal dès qu'une chose yes. n'est pas carrée. Yes. Je yes. le vis très, très mal. C'est là où je voulais en venir, justement. En fait, vu que es quelqu'un de carré, ça mmh. se sent dans ton travail, même euh, autour de toi, comment les choses sont faites, le travail, et Merci ainsi bien, de suite. Merci, ça fait plaisir. Euh, justement, je vais ouvrir une parenthèse. Okay. Pour toutes les personnes qui nous regardent, si vous êtes artiste et que vous voulez participer à l'émission, je vous invite à nous adresser un mail à l'adresse qui mail qui s'affiche juste là, parce que c'est ce que notre artiste a fait c'est tellement bien fait, c'est le professionnalisme, c'est ce qu'on aime Merci ici à vous. Évangile Hit Music. Music. Et donc pour revenir à, à ce côté très très carré, en fait, donc t'aimais pas le fait que le résultat ne le soit pas spécialement bah, des... Déjà à l'époque, je trouvais que j'étais pas mmh. forcément un bon rappeur. Déjà pour commencer, c'était mes débuts. J'étais pas spécial. Aujourd'hui, tu penses que tu es un bon rappeur Je pense que je suis bon. Ouais, non, comment dire Je cette me, me permets de te poser à la question carrément. Carrément. Que on a un bon feeling. Non, il n'y a peur. pas de souci. Carrément. Ah, yes. je, je me cache pas derrière tout ça. Je pense que je suis, je sais bien rapper, tu yes. vois. C'est quoi un bon rappeur du coup pour toi Pour moi, un bon rappeur, il y a plusieurs styles de rap, tu vois. Mais mmh. déjà, un bon rappeur, c'est un gars qui va rapper dans les temps. Mmh. Ça va être incisif. Euh, les rimes, elles vont être bien travaillées, mmh. ça va être recherché, il va travailler son image. Parce que comme je te disais avant, yes, genre en mode, yes, maintenant yes, le rap, c'est de l'image. Ouais, ouais. Pour moi, un bon rappeur, ça peut être sur plusieurs critères. Mmh, tu peux être bon rappeur sur un critère comme un mauvais rappeur sur un autre côté, tu vois. Wow, mais ouais. un bon rappeur, comment dire, c'est sur mmh. plusieurs critères. Genre, mmh. c'est comme un kit, Comment yes. un kit un bon rappeur. Et je pense, wow. même si, comment dire, je suis pas encore au sommet de mmh. mon art, mmh. mais je pense que, comment dire, que je mets tout, comme ouais, je dis souvent à ma manager le sang, la sueur et les larmes pour pouvoir oui. arriver à mon objectif, tu ah, vois. je dirais pas le contraire. Exactement, pas en, en t'écoutant, même quand je t'ai découvert sur les réseaux sociaux, je me disais mais il a la dalle. Ah, j'ai les crocs, j'ai les crocs. Cou... <rire> j'ai des dents en argent, les gars. Grill, carrément, j'ai la rage. Est-ce qu'on peut faire un focus <rire> Tu peux les remonter, <rire> s'il vous plaît Exactement. <rire> euh, tu vois, j'ai les crocs, j'ai les crocs. R.O.D. Yes, t'as la dalle et ça. Sent... et moi, je sais que ça va marcher mais je tu vas sais. percer, mais de toute façon vivre. on le sait on le sait tous les deux et genre yes. comment dire cette vision c'est dès que je vois genre, ces étoiles dans les yeux mm. on sait que comment dire là où Dieu nous met là à l'heure actuelle yes. c'est qu'il y a quelque chose de grand qui nous attend dans ma bio il est écrit je vis Bercy mm. et je peux te le dire je le mm. promets je le je, je, je le proclame le yes. Bercy on va le faire on va le faire je ça. sais ça. pas comment je sais pas mm. par quel moyen mais en tout cas Dieu il est là et ce Bercy on va le faire on bon va le fait. faire. C'est noté, c'est écrit, c'est écrit dans le ciel. Là, il est en train de me provoquer parce qu'il y a tellement d'idées. Mais on n'est pas là pour ça. On n'est pas là pour ça. ça. ça. ça. Refocus sur R.O.D. Donc, il y a la harne, il y a le texte, il y, y a les punchlines. Moi, quand j'entends, c'est là. Et tu considères que, voilà, en fait, tu mets tout en œuvre pour être un bon Exactement. rappeur. Si, pour les, les artistes qui nous regardent, quel est le conseil que je pourrais leur donner pour être un bon rappeur, justement les, le, conseil, le conseil que je pourrais donner pour être un bon rappeur hum. C'est déjà comme dire de travailler, de travailler. Pour moi, il y a, y a trop de personnes qui pensent que le rap c'est quelque chose que tu ne dois pas travailler, quelque chose que tu dois euh, que tu dois pas forcément travailler, quelque chose que tu ne dois pas euh, que tu dois pas opérer. Tu vois, genre mm. c'est quelque chose genre tous les jours travail, écrit, écrit. Mm. Tu vois, fais écouter à deux trois personnes. Les personnes elles vont donner leur avis, Elles vont dire ouais si c'est bien ou si c'est pas mm. bien. Prends les critiques constructives. Clairement, yes, yes, c'est yes, un yes, gros chat. Yes, à yes. à mon gars KB, mm. parce que de base à l'époque j'enregistrais avec lui. KB, le chanteur. KB, le chanteur, exactement. Yeah. KB, le chanteur. Et une petite anecdote, j'allais mm. chez lui, j'écris toute la nuit, il me dit c'est flingué gars, c'est flingué, wow. je suis frustré, je comprends pas. Mmh. Pourquoi tu me dis c'est flingué alors que j'ai écrit mmh. Et il a pris le temps de m'expliquer. Non, gars, c'est nul, il faut que tu réécrives. Wow. Patati, patata, donc KB, franchement, c'est en partie grâce à lui que je suis yes. le rappeur à l'heure actuelle yes, yes, yes, que yes. je suis. Et euh, ouais, non, non, non, comment dire Écrire, travailler, mmh. travailler, travailler. Le rap, mmh. pour moi, c'est pas simple. Mmh. Le rap, c'est mmh. pas simple. Tu mmh. peux Ouais, le rap, c'est pas simple. C'est pas mmh. facile. Genre, rapper dans les temps, mmh. avoir l'addiction, bien articuler. Que, en fait, beaucoup de gens pensent que c'est facile de rapper dans les le temps. Le rap, c'est pas on facile. Ça donne une prod. Exactement. Déjà, arriver à identifier à quel moment le tu dois BPM rentrer. Le BPM et tout, exactement. Enfin, le BPM et ça. tout. Comment, quel flow tu dois passer Parce ça. que très souvent, on entend quelqu'un qui accélère, qui décélère. C'est qui... ça place une top line on se clair, dit mais attends c'est facile mais même comment dire on est grave dans l'air de la top line trouver une top line c'est pas exactement, simple exactement trouver une top ça. line c'est clairement pas simple mm. trouver la bonne mélodie qui va fonctionner mm. ou patati ou patata et toi t'arrives à le faire parce que quand on écoute tes morceaux j'ai une équipe derrière moi frérot j'ai clairement une équipe encore petite anecdote de bas je suis j'aimais yes. pas la mélodie j'en avais mm. marre parce que je suis suis un fervent du rap hein. j'écoutais du kerry james du yes. du rap dur du rap mm. euh, du rap sans mélodie la vieille école quoi vie. en soi, je suis entre les deux je suis juste au milieu tu vois donc et, genre, avais, et mon équipe dit, si faut faire des mélos, faut faire des mélos, faut. Ah, faut chanter. <rire> <rire> faut chanter. Rodé, faut que tu, chantes. tu fais la refaire faut... <rire> Non, non, faut chanter, tu <rire> yes. vois. Et ils, ils m'ont saoulé, ils me lâchaient pas. Et au final, comment dire, ouais, R.O.D. maintenant il fait des mélos je suis. Je les remercie parce et que ça ouais. passe, bien. Et moi ça je passe super que bien, la voix grave et tout sur. Ça fait euh, plaisir. Ah bah Dis-toi que c'est des. Bah mon équipe, c'est des années <rire> de deux, enfin des mois de combat avec moi, genre Anthony fait des mélos. Donc euh, non, ouais. en fait, c'est bien que tu le précises mm -hmm. parce que très souvent, on peut se dire et même moi, je suis tombé dans ce piège comme ouais. je suis un rappeur. Du coup, je dois écrire tout moi-même, je dois tout faire. Alors ça. que on est dans ouais. l'air où voilà, en fait, faut se diversifier. Clairement, clairement, clairement. Et du coup, on a besoin de l'aide d'autres personnes qui vont venir donner un avis, tu vois, constructif, comme tu le disais. Et euh, moi, je trouve ça génial oh, que tu aies une non. équipe derrière toi ah, qui t'aide à travailler là-dessus. On va essayer de te viser un peu plus loin, parce qu'on aime bien les excuses dans ouais. cette émission. Okay, okay, okay. Est-ce qu'il y a un projet qui se prépare Est-ce qu'il y a quelque chose ça, y a, y a... Mmh. Je pense que t'as dû le capter, genre, avec ma discographie, que ouais, je balance, tu vois, que j'envoie, j'envoie. Même là, avec les pilules, j'essaye mmh. d'envoyer et tout. Yes. Donc, je suis bien... D'ailleurs, d'ailleurs, d'ailleurs, attends, on va ouvrir une parenthèse. Avant <rire> une parenthèse dans la parenthèse. <rire> une parenthèse dans vois. la parenthèse. Ouais. L'idée des pilules, elle est, elle est venue comment ah, Je t'explique, l'idée des pilules. Alors, gros, yes. la... des excuses là sur Évangélite yes. Musique, des grosses excuses. <rire> Donc, l'idée des pilules, mmh. un jour, je vais en studio avec euh, mon gars Fidji. Gros shout out yeah. Mon gars Fidji tout, d'un an, je vais en studio et je dis, gars, pour mon prochain projet, il faut qu'on commence à travailler. Il faut mmh. que je varie mes flows, il faut que je varie comment je kick, il faut que je varie comment mmh. je pose. Donc, viens, on fait un exercice. Tu balances une instru. Mmh. Tu me balances une instru. J'écris en live. Mmh. Et genre, j'essaye d'exploiter de, des, des créneaux que je n'ai pas encore exploités. Mmh. D'écrire d'une manière assez différente, c'est un exercice. Yes. C'est vraiment... C est, c est des, les pilules, c'est vraiment des exercices. Mmh. On s'exerce, on voit comment ça rend. Il balance, la première, c'était pilule rouge. Mmh. Il balance l'instru de pilule rouge. Je pose mmh. et tout. Il se fait, ouais, c'est kiffant. Mmh. Et moi, à la fin, je dis, bah tiens, pour moi, la musique, c'est du partage. Mmh. Des fois, comme on, dit, on se prend un peu trop la tête, ouais, mmh. faut calculer, tout le ouais, c'est du partage. Vrai. Balance, tu verras bien comment on le retourne ou pas, tu verras ce que tu dois faire après, oh, mais yes. vas-y, envoie. Mmh. Ma pilule rouge, deux semaines après, je dis à Fiji, vas-y, on envoie. Mmh. On fait toute une série de pilules, comme ça, ça me permet de travailler pour mon prochain projet, mmh. d'être incisif, de travailler, exercice, et en yes. même temps, ça me permet d'alimenter mes contenus, de donner mmh. du contenu aux gens, tu vois. Plus le rouge, on a fait plus le bleu. Après, ça s'est enchaîné, plus le violet, puis yes. les, les gens, ils ont grave kiffé. Et les, les retours ont été directs ou, euh, ou ça a pris un peu de temps Bah en soi, comment dire, non les retours ils sont directs parce qu'en fait les gens ils ont kiffé le que j'arrive avec une cover, je mets un extrait yes. sur TikTok yes. et tout, même, je balance yes. ça sur SoundCloud et voilà, tu vois. J'avoue que c'est ouais. ça qui m'a marqué, Justement, quand j'ai vu pour la première fois c'était sur Insta. Ouais. Déjà, il y avait le fait que tout le temps je tombé sur tes contenus. Tout <rire> les le les temps, promos, on envoie. Et c'est en, en, en, en off. le mec, il doit avoir grave du bif. <rire> Tout le temps, tout le temps, c'est R.O.D., R.O.D. Et au final, comme c'était bien présenté, je me suis dit, prends le temps d'écouter, tu vois, on sait non, en sais jamais. En écoutant, non, je me, me dit. suis dit, purée, la première chose qui m'a marqué, c'est la arme. Et ouais. le flow, tu vois, on sentait que voilà, t'en voulais. Et c'était tellement bien fait qu'au bah, final, on a refusé voir ça voir, plaisir, voir tu ça, vois. ça fait plaisir. Mais bon, refermons du coup cette parenthèse. Okay. Revenons à l'autre parenthèse. Okay. Est-ce qu'il y a quelque chose qui se prépare il y a quelque chose qui se prépare. Il y a clairement yes. quelque chose qui se prépare. Dans tous les cas, du toi qui est rodé, il y aura toujours quelque chose qui se prépare. Je pense que c'est pas possible qu'ROD il dort. Genre j'ai une mentalité, mm -hmm. Satan il dort pas, donc pourquoi je mm -hmm. dormirait tu vois mm -hmm. Donc oui il y a quelque chose qui se prépare, mais je pense que ce projet va prendre plus de temps que mes autres mm -hmm. projets, parce que de base je sortais un peu un projet tous les six mois. Ouais. J'ai pas encore de date précise, mais on est déjà en train de bosser dessus. Mm -hmm. J'ai déjà, il euh, y a 60% des sons qui sont déjà à ré, qui sont déjà enregistrés, mm -hmm. parce que je vais à peu près au studio toutes les semaines. Mm -hmm. Donc euh, on ré, on souvent. Une petite info euh, <rire> exclue. Ça, est-ce qu'il y a un... Il y a des thèmes particuliers que tu vas aborder, ou au moins un thème qui, qui, qui est croustillant, en fait, pour ceux qui regardent. Un thème qui est croustillant. Il y a un thème que je vais exploiter. Mm -hmm. comment dire, bah dans, Justement, tu sais, on avait fait une interview il n'y a pas longtemps, genre en mode oui, chrétien si, qui si, fait du rap pour rappeur si, chrétien. Si, si. Donc, il y a ce, ce thème-là, je vais l'exploiter. Mm -hmm. Je vais l'exploiter pour voir, genre en mode pour se présenter un peu, parce que là, yes. on arrive dans des grandes, dans des grandes sphères. Comme yes, yes, yes. Donc, ouais, il y, y a quelque éroudé. chose qui se prépare. C'est du lourd, c'est du lourd. Le temps ne fait que passer. Malheureusement, toutes les interviews, ça se passe comme ça. Et je suis sincère à chaque fois que je le dis. Il y a tellement de questions. Ah, ça, mais ça, ça. le temps joue contre nous. Pas de soucis. J'essaie de voir. Et je pense qu'on a déjà dit pas mal de choses. Je t'ai vu sur le projet d'un artiste récemment. On en a parlé en off. C'est ouais. Guénolé. Oui, fort. Et comment s'est faite la connexion Parce que ton couplet, je ne vais pas mentir, quand je l'ai écouté, je me suis dit, la voix, elle est... On dirait que la prod, tu vois, le mec, il a ouais. dit, parle. Je parle, ok, ok, je pose, je dis, ok, j'ai fait la prod, c'est bon. C'est la voix, le flow, tout était calqué. Comment la, la connexion s'est faite Comment la connexion s'est faite Gainolé, comment dire Ça fait, ouais, je pense que ça doit faire un ou deux ans maintenant qu'on mmh. se connaît. Parce que de base, il y a un projet qui est en train de se préparer, ça, je ne peux, peux pas trop en dire. Ouais, pas de soucis. Où il y aura un, bah, y aura un regroupement de, ouais, de on plusieurs. On a déjà rappeurs. eu assez d'excellents. C'est ça, ça, exactement. Ouais. Donc euh, là, on s'est déjà on été rencontrés là. On parlait souvent mmh. sur mmh. les réseaux. Parce que moi, je suis quelqu'un qui aime partager. Mmh. J'aime partager, genre, je ne sais pas si tu as dû voir sur mon Insta. Oui, J'essaie de partager souvent dès qu'il y a des, des mmh. choses, même de faire fonctionner le royaume. Mm -hmm. Et souvent, Guénolé, bah, j'aimais beaucoup ce qu'il fait. Et je trouve qu'il fait partie wow. des bons rappeurs euh, du royaume, wow. tu vois. Donc vas-y, je partageais ce qu'il faisait. Yes. Je partageais, je partageais, mm -hmm. je partageais, je partageais, je partageais. Et un jour, la connexion s'est faite. Il m'a dit, Rodé, viens, on fait un son ensemble. Mm -hmm. Moi, tu me dis, on fait un son ensemble, il y a du rap, il y a une instru, je suis là. Je ne vais jamais <rire> dire non. Si, comme moi, genre, tu me montres mm -hmm. que comment dire que t'as un bon projet, mm -hmm. que comment dire que ton, ton rap, comment dire ton art, parce que pour moi, c'est mm -hmm. de l'art, ton art, il est travaillé, mm -hmm. pourquoi je dirais non Je vais trouver le temps, même si j'ai énormément de choses dans ma vie, je vais trouver le temps et ce son, on va le faire ensemble. Tout on tout va carrément le faire ensemble, tout simplement. Il m'a envoyé l'instru, mm. boum comment dire, j'ai écouté, j'ai écouté avec mon gars Fiji encore, yes. toi j'ai écouté avec lui, toujours, toujours toujours j'écoute j'écoute j'ai bah vas-y on y va, mm. on arrête on a envoyé, on mm. on a dû s'envoyer peut-être trois quatre mails il voulait des modifications et c'est comme ça, que... dis-toi que le fit on l'a fait on s'est même pas vu, on s'est même pas vu le fit a été interposé, il a posé sa partie de son côté, oh, wow. j'ai posé ma partie de son côté, ça beaucoup que je le savent pas c'est maintenant c'est beaucoup comme ça, pas, maintenant... beaucoup comme ça hein, mais clairement clairement on n'a est... euh... on a même pas été en studio ensemble mm. même pas, j'étais dans mon studio lui était dans mais... son studio on a Et envoyé. ça, fait. Et le travail est propre. C'est carré. C'est carré. Allez, grosse force fort Guénolé. a force. Le projet sorti. Clairement, Clairement. Fearless, si je ne me trompe pas. Fearless, exactement. Et c'est très, très lourd. Je vous très très à aller regarder sur les réseaux sociaux, à aller écouter sur toutes les plateformes de téléchargement. Grosse force à lui. Une leçon de rap. Une leçon de rap, là, son une projet leçon une rap. Rap. leçon de rap. Franchement, c'est très varié. Il ouais, y a de plusieurs mélos, flows. Franchement, j'ai kiffé. Et j'ai hâte d'écouter ton projet. Mais en attendant, sociale. on va passer à la deuxième partie de notre émission. C'est, c'est. <rire> mais le, mais le, mais le titre <rire> en, en commentaire, c'est tout de suite. Yo yo yo J'espère que vous allez bien. Comme vous pouvez le voir, c'est l'été pour moi. Ventilateur comme ça, soit dit en passant. Pas pour moi alors, vu que j'ai des manches Attends, attends, attends, j'essaye. J'intensifie la vitesse. Est-ce que ça vole Parce qu'il y a des soeurs, des fois, tu vois, quand tu fais ça là, ça vole pas. Les cheveux sont durs. <rire> Bref. Bonsoir, bonsoir. Qu qu j'espère que l'interview vous a plu. Ok Non, pas j'espère, Donc... ça leur a plu. Ils n'ont pas le choix. Mais. <rire> <rire> Je me donne autant de mal. <rire> Mais bah, voilà. En tout cas, J'ose croire que ça vous a plu, ah ouais. je décide de croire que ça vous a plu. Bon, déjà, je pose une question et celui qui répond juste, je lui donne le ventilateur. Faut qu'on appuie sur le buzzer ou juste on... une histoire de rapidité mmh... j'avoue, j'avoue, Déjà, déjà c'est deux mains à côté de moi, je suis... Ah, j'avoue. <rire> <un peu dans rire> dans, dans <rire> OK, alors une question. D'accord. Je sais que tu vas lui attribuer la vie. <rire> Mais pourquoi Mais attendez, <rire> là, là, ça se joue pour le ventilateur. Est-ce que vous avez chaud ou pas Si vous avez chaud, je vous oui, donne. Il y a quand même une petite Bon, chaleur. première question. Ouais, Quelle chose. question je peux poser là ouais. Alors, alors. Et je vois que ça panique un peu là. <rire> ok, bon, je vais te poser une question et je vais te poser comme ça au moins. Ah, il y a, ah, a deux questions différentes. Voilà. Ah, okay, okay. Bon, est-ce que, monsieur le king, tu peux me dire combien de pilules existent Combien il y en a Combien de pilules il existe Et pour ROD, si tu peux me dire combien de titres il y a dans l'album surnaturel de Monsieur King Celui qui gagne, il a le ventilateur. Je pense que personne va gagner, non En soi, on peut partir sur un délire de logique. Un album, combien de sons déjà il peut avoir Déjà genre en mode, t'en as pas 40. Déjà de 1, on réduit déjà, tu vois Ok. Ah, yeah. Ça se trouve, c'est un triple album. <rire> non, non, c'est pas un triple album. J'ai écouté, c'est pas un triple album. T'inquiète. Okay. ok. Si tu trouves, je te passe le ventilateur tout de suite. Il a pas un juste prix Genre, bon, vas-y, si juste on te rapproche. Prix. Juste prix. Celui qui est le plus près. Celui qui est le plus près. Ok, ok. Donc, en sachant que t'es de l'ancienne école. Donc, okay, tu fais pas des EP, tu fais pas des petits projets, tu fais un projet assez accompli. Mm -hmm. Ah là là. Il panique là. Vas-y, je dis 15. 15. que je pourrais appuyer Vas-y, 15. Ok. okay. Et Monsieur Le King, vous dites quoi 15 morceaux. Combien de pilules Attends, selon la logique. Mmh. Les <rire> couleurs de l'arc-en-ciel. Vu qu'il a commencé le, le traitement, <rire> il n'y a pas trop trop euh, longtemps. Je okay. pars sur 6. 6 Ok. Quelle est la bonne réponse pour l'album surnaturel C'était 17. 17. Et Quelle est la bonne réponse pour les pilules je ne sais même pas. <rire> Donc j'ai gagné. J'ai gagné parce qu'il n'y connaît même pas. Vu, pas. Donc, en merci. Elle a 8. Ah serré. 6, 7, 8, 15, 16, 17, on est tous les deux au même. C'est serré. C'est carré. C'est serré. Bon, je vais poser une autre question. Ah OK, je vais poser une autre question. Alors... Hmm, hmm. C'est quand la dernière date de sortie oh d'un projet de Rodzi? Et wow. tu, poses projet, tu, tu, tu poses des questions à des gens que même moi je ne connais pas. <rire> regarde, regarde, regarde. Tu vois Il a déjà écouté mon dernier projet, donc il, il va savoir à quelle, dans quelle année c'est. Ok, pas de soucis. Bon, à tu la question On va okay, dire t es, t es, t es première sur manche, sur manche, on va laisser le ventilateur ici non. et deuxième, on le laissera ici. C'est bon ah, ou pas voyez comment je suis amour, fair play, équité. On le vent. T'inquiète. Donc, ok. Alors, je vous ai préparé quelque chose d'assez succulent. Mmh. à la base on devait faire euh, un artiste en fit mais j'ai l'impression de... que ce serait favoriser monsieur le docteur donc ah. du coup ce qu'on va faire ah, c'est qu'on va venir. changer Allez, à la dernière minute, Allez, minute. <rire> pas, sais, non, émission, pas pas on va changer est ce qu'on va faire du coup ça serait mmh. euh, une lettre un artiste ok donc mmh. à partir de la dernière lettre, d'un artiste, vous devez me donner un artiste dans chrétien, la... voilà, peu importe chrétien. le... Chrétien, mais pas le Et la le première signe. lettre de cet artiste doit okay. commencer par la dernière du précédent. C'est mm -hmm. bon ou pas okay. C'est bon. Ok, vous êtes prêts eh, Petite question. Dis-moi. Je regarde beaucoup l'émission, okay. quand même. Est-ce qu'il faut que l'artiste, ça soit chrétien, genre en mode affermi, genre en mode. Pas ou si. Il, il parle Donc. un peu de Dieu dans ses sons, c'est bon. Tant qu'il a une relation est avec bon. Dieu, je ne suis pas là pour juger. Tant qu'il sait comment on C'est bon. <rire> voilà. ah, okay, bon, bon, bon. bon. Ok, on est bon. C'est bon, vous êtes prêts mm -hmm. Ok, j'ouvre mon stylo. Mm -hmm. Alors, du coup, là, on a le King contre le docteur. Mm -hmm. C'est bon ou pas C'est bon. C'est carré comme lui. Alors, on, lui dit. on, commence, avec, on commence avec. Euh, quel artiste je peux donner, là mm -hmm. Yvon Mouquetou. Ça... Ouais, il, il connaît pas. Donc, c'est un U. Okay. Je vous laisse le U. Hein. Mais pourquoi t'as buzzé alors que tu, tu n'avais même ah, pas ah, la réponse ah, ah, c est, c est Parce que je suis buzzé, il, je, je me dit, vu, il pas, il va me J'ai vu, il buzz et ensuite tu réfléchis. Ok, bon. Moi, je peux t'enlever le point. T'as buzzé, tu l'as pas. Non, attends, attends. <rire> Allez, ça y est, c'est bon, t'en as un ou pas Est-ce que j'en ai un, moi, avec un U Ouais. Tu t'effaces. même ta famille te Ça n'existe pas. Artiste chrétien avec un U, ça n'existe pas. Mais je, je suis pas sûr s'ils sont chrétiens. Je crois que c'est un groupe. C'est quoi U2. Je ne connais pas. Non. Si, si, si, U2. Mmh. Ah, Google, non, Google, ils sont pas chrétiens. Ils ne sont, sont pas chrétiens. <rire> <Ils sont rire> <pas> chrétiens. <rire> T'es sûr <rire> Ouais, je suis certain. Ils chantent quoi Tu les connais tout, En fait, c'est un groupe. Je sais plus, c'est pop, euh, pop rock et tout. Euh, si bien je bien trompe, pas. c'est ouais, un, ça, un ça, groupe de pop. Ok, donc tu... Ouais ils sont pas chrétiens. Et entre temps, ils ont pas accepté Christ. Non du tout. Vous okay, êtes sûr? Vous pouvez pas vérifier? Genre YouTube? YouTube donne sa vie à Dieu. Tout le monde donne sa vie à Dieu en ce moment. Moi, est, <rire> okay, on va vérifier YouTube. Jésus. C'est n'importe quoi. important. Ça on va repartir. Bon. Non. C'est pas possible. Ça, C'est pas bon. Bon. Vu que je suis là, on va dire, il y a Glory. Grec. Ils vont m'occuper. Ça me redonne encore le U. Est-ce qu'il a le droit de faire ça Là, je sorti dans la manche d'abord. Bon, bon. bon on, va mais mais droit, merci. Non, on va pas le mettre, on va le mettre. Ah, ah, on va le mettre, là, autre, il a été utilisé, autre. il est roné. Je te donne le buzz, mais un autre. Ah, bah, là, là. Le BK, moi, si tu veux, moi j'en ai, moi. Ok, vas-y. Moi j'en ai. Comme, comment dire, je vais en donner deux carrément, je vais faire l'insolent. <rire> Comme, comment dire, Genre dans l'émission, souvent il y a Y du sort. donc je à mon frérot. Mais Young César, Young César, Young mon pote Young César, il est totalement chrétien. Ça finit par un R. C'est genre avec un R. Brody. Mmh. Ah bien, j'aime bien. Un ah, Y encore. Donc, forcément, je vais gagner. <rire> je vais gagner. Il ne peut pas y pas forcément. forcément. Bah si, là, je peux dire Y du V. <rire> mais ah non, bah, non, bah, mais il a pas, non, mais il a pas dit. Il a pas <rire> je l'ai pas juste dit. dit. Il y en a un qui ressort tout le temps. Merci beaucoup. On est sur du V maintenant. Et, et Y. A. Le V, tu donnes quoi Virtuose. Virtuose. Ah, il y, a, il y a un Z là. Un mmh. bon petit chi... ping-pong là, j'aime bien, bien. Ziki. Ok, Ziki. Il est déjà ressorti d'ailleurs, mais Ziki il ressort. Ah, ok. Et... Euh... Bon, bah, je vais compter. Attends, attends, Comment ça... attends, attends. Comment ça Ça fait, fait 15 ans, eu, ça, ça, fait fait ans eu, ça, ça fait 10 ans, on attend. <rire> <rire> Et attends, attends attends tu I, réfléchis. Il t'as pas Il Shaddai. Il Shaddai. Maman, c'est quoi ça c'est quoi C'est c'est c'est bon. C'est Il Shaddai c'est un artiste belge, c'est du coup Israël Auton. Les trois qui c'est pas grave. Donc là c'est ROD. Donc ROD 5 points pour euh, ROD. Attendez, le vent le vent de la victoire. Et on reprend encore. Voici que Victor promise. On reprend encore. Vu qu'on a terminé sur Israël Auton, mm -hmm. que j'ai donné, mm -hmm. je suis rentré dans le jeu. On va partir sur du N. N, N. Ouais. C'est lui, hein, vu que moi j'ai perdu. Non, ah, tu peux aussi. Peut aussi hein. Ah oui, dans la une nouvelle partie. <rire> Vas-y. Nathalie Makoma. Na quoi Nathalie Makoma. Elle chante quoi Ah, Makoma, excuse-moi. Mm -hmm. Skizenga. c'est un A. Skizé. Un A. C'est un A, c'est ça. Ah. <rire> il a voulu carré. dire Anthony, mais... <rire> mais... Ça fonctionne pas, c'est pas moi. Tu <rire> peux donner un deuxième Non ah, ah, il a un son bah, bah, Le bah, pire, c'est que bah, bah, bah, Je lui ai bah, tendu une perche, bah, là Mais tranquille, il bah, n'a pas capté, bah, c'est bah, pas grave. Il bah, n'a pas capté... Euh, si on donne que le prénom, genre je tente un truc... Il y a forcément un artiste qui s'appelle Abraham. Abraham, comment dire C'est pas Abraham, c'est vrai. Non, non, non, attendez, attendez. son nom d'artiste, c'est vraiment Abraham. Mais là, comment dire, je vais m'expliquer combien de choses ça va fonctionner. Abraham, comme on vous ai dit, un artiste. Un artiste il a quand même participé à écrire la Bible. donc Forcément, c'est un artiste. Abraham, je le valide. Je le valide totalement. Je valide pas comme ça. Mais il y en a un, il y a un qui s'appelle Abraham. Il s'appelle Abraham. Et je me rappelle plus euh, les sons qu'il faisait mais je sais qu'il y a une époque 2016 il, était, il faisait beaucoup de sons les de covers etc. Uh, les dans les ouais, il il est dans les, les Deux Swords, Anaya okay. Anaya Group Anaya Group Mais t'as mis le temps de points pour le King mais ça c'est bon. non, non, non, non, non okay. Là ah, 5 points comme ça. OK OK, vas-y, ah, je mets ton OK, là on est en match nul. OK, un dernier, un dernier, pour se départager. Mmh. C'est bon ou pas Avant de passer à la deuxième manche. Oui. Concentration. C'est bon ou pas OK. Vas -y, vas -y. Alors, comme Fabien Barthez. <rire> <rire> <rire> OK. okay. Euh... Anthony Evans. Tu pu le dire tout à l'heure mais sophiel. Sophiel. OK. un ah, L L. Ludix Boys. Oh, bien. Boys Z Ludix Boys. C'est Ziki Mais, Mais pourquoi Ziki On l'a sorti Ouais, on l'a déjà sorti, on a dit qu'on ressortait pas, c'est qu'on avait déjà sorti. T'en as pas un autre euh, T'écoutes pas euh, les artistes <rire> <rire> Toujours à sortir les mêmes comme Mais ça. Normalement, c'est si autre, Si t'en as un autre, franchement, je te rajoute, je te glisse un petit point comme ça. Attends, attends alors. Là, il va réfléchir. Attends, juste pause, j'ai failli dire Zoxy. C'est dans Attends. Pas dire Zaho. attends. On ne pas. En Z, c'est complexe. Hein. Bon, on va s'arrêter là pour là-là. Mm -hmm. On va relancer. Mm -hmm. Mais sinon, il y avait zélé. Oh, fort Oh, mon frérot Oh, je suis désolé <rire> Oh, je suis désolé Il a sorti son zélé. dopamine avec Oui, c'est vrai, avec Bukti. ouais. très, très, très sorti chaud. Okay. Ouais, ouais. D'ailleurs, on va vous balancer l'extrait tout de suite. toujours à mes côtés, même si le bateau a dangue. La est évolue dès que la galère est grande. Jamais, sois mon Dieu, car il aime ma dopamine, dopamine, dopamine. Dopamine, dopamine, dopamine, dopamine, dopamine, dopamine, dopamine, dopamine. Comment il est fluide? Comment il est fluide? Le gars il prend le truc, il balance, il fait son bail, il est fluide, il est connecté. Tu dis quoi? Oh, c'est chaud! Ils sont chrétiens? Oh là là OK. okay oh là là là là, la vache, la, la, la, la, la, la VAR, Il y a la VAR les gars, YouTube bon, ils sont chrétiens bon, les gars YouTube Ils sont chrétiens, je veux des points. Je veux, veux des points, bon. je bon. bon. bon. veux des points. J'ai kill le game. Je veux des points, c'est mort. Va pas discuter <rire> mes points. Il y a plus rien à dire. Il a comment ça alors. Non, c'est bon, il a ses points. T'as ouais, tes points. Ce qu'on va faire. Merci beaucoup. Merci pour tout la, la vérification. Je le temps que le King revienne non, en non, sur cette vidéo. Attendez, attendez, attendez, attendez. Non, non. Mais j'ai dit Attends. Ziki. Donc en réalité, j'avais des points aussi là. Oh. Donc une dernière manche pour nous départager vraiment. Merci. Oui, on oui. Ils ont donné leur vie à Dieu il n'y a pas longtemps. Je... On ne sait pas. YouTube. Mmh. grand groupe. Cas, hein, très, très grand groupe. Voilà. Bien, bien, je dis bien. tout le monde donne sa vie à Dieu. Jésus, il revient là comme un. Non, franchement, là, là. Je suis obligé de lui donner la victoire. Merci. Oh <rire> non, non, viens, et comme mais je suis joueur, mis... on fait une manche. Hey, non, vous... Je suis joueur, on fait une manche. Ok, c'est moi, il est joueur. Je suis joueur, on fait une manche. C'est comme ça, si je gagne, c'est-à-dire que je vais deux fois dans la même émission. Okay. Je prends, je prends. Non, on passe à une chose. <rire> un vous, vous êtes témoins, vous êtes témoins de ce qui est en train de se passer. Vous êtes témoins. Passons à l'autre jeu. Okay. À ok. Bon, on va passer à une deuxième manche. Mais avant la deuxième manche, on vous balance encore une autre promo. C'est un... What? <laughs> vous a plu, mmh. comme d'habitude. morceau de grâce, ma foi, allons à la <rire> maison. Hank, tu aimes ta femme. Hein yes, c'est Un petit big up. <rire> ah, c'est beau ça. <rire> ok, donc là, là, pour la deuxième partie, mmh. on va faire un jeu qui est très, très drôle. D'ailleurs, on l'a fait euh, la semaine dernière avec euh, Gloire Grâce, et c'était cool. Euh, je t'en ai entendu parler en plus tout à l'heure. Donc un mot, un son. Ok. Je balance un mot, j'aimerais dire, vu que j'ai regardé l'émission, on commence pas à dire des, no des morceaux qui n'existent pas, <rire> euh, à chercher des mélodies, ouais, ben chercher effectivement, des inspirations. <rire> je ne sais même pas de quoi ce monsieur est en train de parler, parce que ça ne s'est jamais produit dans cette émission. Chercher donc. des inspirations... Ouais, des... Mais si okay. je connais Mais ça peut être une exclu, un morceau qui n'est jamais sorti. Ouais, si tu peux le prouver, non, ok. C'est-à-dire que, ouais, si que quand tu les paroles quelque part... Euh... Voilà. Okay. ok. Parce que gars. ça ne peut pas être l'exclu d'un autre artiste. Non, ah, ok, ah. Vas-y. Je tiens à rappeler le score. Là, on est à 15 contre 10. Ok 15 pour le docteur, 10 pour le king. C'est bon Ok. Et Donc, od. on repart. Je donne un mot. C'est pas de la triche. Ah, là, là, là, là. Je donne bien. un mot et vous y allez. C'est bon mmh. ou pas vous buzzer hein Et c'est pas... Non, s'il vous plaît, ne me faites pas ce qu'on m'a fait déjà, où on buzz, après on prend le temps de réfléchir... Oui, on est ah, bien d'accord, okay. merci, merci. merci de rappeler oui, les règles. Voilà, Merci un derrière le plaît. dos. sais bon, je... les règles, j'étais là vois... As Je soir. vois que t'as chaud un peu. Tu veux le ventilateur Mais c'est la deuxième manche, donc bien sûr. Ok, Faire play bah, en sachant que j'ai gagné, justement, ah on va poser la question... Vous on trafiquer comme ça là non, tu peux lui donner, tu peux lui donner. Peux donner ok. Le... Cadeau. Merci. De rien. Du coup, mmh. on va commencer avec un mot. Mmh. Celui que tu viens de dire. Merci. Merci, Merci d'un cœur connaissant. Oh, sans autotune. Merci. Mince. C'est carré. C'est une petite vibe. Je peux pas chauffé, ma voix. <rire> Et si, tu me donnes un point supplémentaire. C'est vif, c'est vif, c'est vif, c'est vif, c'est juste un point pour une vibe, non, non, ça non, coûte non, pas non. cher. Tu veux un point Vas-y, fais la vibe, je te donne un point. Merci. Euh, bizarre. En fait. C'est bizarre la vibe. <rire> <rire> bizarre la vibe, là. Bizarre. Demi point, alors. Non, ah non, non, non, non. on va pas m'avoir là-dessus. Ok, donc, ah. deux points. C'est bon ou quoi Là, on est à du 15 contre 12. Ah. Mais tu peux te rattraper! Ok? Donc, main derrière le dos. Main derrière le dos, on repart. Un autre mot. Gloire. Gloire. Gloire. Il s'applique, on dirait un scout. Gloire. l'agneau. Ah, c'est un gamin! chante moi ça! Pardon. Pardonnez mon émotion, c'est que la victoire est en train de monter. Et comme elle est en train okay. de monter, il me faut un peu d'air. Okay. Rappelez le, le score. Pas de vous soucis. Rappelle Alors le là, le score, on est à du 15 contre 14. 14. 14. Ok mmh. Parce que le King monte dangereusement. Ouais, non, mais, je... mais vraiment, ça peut je encore aime... le faire. Je le, la... La foule, oh je le laisse gravir euh, les échelons. <rire> ok. Alors, temps. Hein ton, Le mot, c'est temps. T-O-N. T -O -N. Non Le temps. Oui, le temps. J'ai pas de. Oh le temps. Oh, tu chantes du Taiki. <rire> le... Ok, ok, ok, ok, ok. Euh, le temps. Euh, remix de Rodzi. Okay. Oh le temps. Le temps m'arrête pas. Mais c'est ça que j'ai sortais, tu m'as dit ça. Oui non tu mais non te... mais la version Taiki n'est euh, pas chrétienne. Euh, non, la version Taiki n'est pas, pas chrétienne, non, mais mais euh, pas chrétienne non, non, que la mienne, oui Est-ce euh, que euh, ça fonctionne J'ai pas précisé. Donc les euh, deux non, fonctionnent. Non, <rire> les deux. Euh, non mais là ça serait de la triche. Là, ça non, non, non, non, t'as pas chanté mais oh t'as réjanté oh le temps de Eh <rire> hey. Oh seigneur, c'est chaud là Là le point il est pour bon. qui bon. Il est pour toi 17 Hé Fin, fin, de l'émission 17, 14 Fin de l'émission, okay. nous passons à yeah. la dernière partie de l'émission <rire> bah, bah non, non, non. non. Hey, on passe tournée. pas Plus la de, la de la ta gloire. <rire> Plus de <rire> ta puissance <rire> Et je vous ai déjà dit cette émission... Attendez C'est atto... Non, C'est flagrant C'est flagrant J'ai vaincu mais... C'est flagrant <rire> J'ai chanté le même son Regardez non, mais... Même avec pas le ventilateur il est pas... Tu chantais la version oh. de qui Le ventilateur n'est pas assez haut Tu chantais la version de qui C'est un version à lui <rire> mmh. Est-ce que tu savais que j'avais fait un remix de Donc, coup, moi -même, Oui, moi-même, je savais pas Si, si, j'ai vu sur le. il a fait une version. Et il est sorti sur quoi Oui, sur YouTube seulement. Non, mais non mais sur le claude sur son... <rire> Mais je l'ai écouté. <rire> oh, oh Seigneur Oh c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud ah. En vrai, pour te dire la vérité, je m'attendais à ce que tu rappes le refrain de ton sang « J'ai pas le temps ». Ah j'ai pas le temps, mais oui, de fou mais oh, ah non! Es j'ai pas es le temps! J ai, j ai, oui, mais il oui, y a le, le mot dedans! Depuis quand? Depuis, depuis quand dans cette oh. émission? Non! Si, Tout ce si que sens. je sais, c'est que je suis en train de gagner. Voilà. Je sais que je sais que. Il y a combien? Rappelle le score aux... aux personnes qui nous regardent. Alors, si on enlève la dernière manche sur laquelle il y a eu la triche, nous sommes donc à 15 à 14. Il Et... y a eu zéro triche. Ouais. <rire> Parce que si vous regardez un peu, bon. j'ai suis de le dire, okay, on mais on ma voix elle a dit qu'on a triché. Y a pas on triche. va repartir. On va repartir. Euh, mystère. Mystère caché, je suis pas d'accord. Les, les mains derrière le dos, tu n'avais ah. pas les mains derrière le dos. il faut que tu changes le mot. Faut Mister que tu le là, mot. Là, le ah, bah ben, oui, merci. Et quand même. Ah non, moi je suis vif, hein. Ah, on vole pas les des points comme ça. Il y a pas de soucis. Ok. Alors, main -ma derrière le dos, Pasteur. Pff. Et il m'appelle Pasteur en plus à ce moment précis. <rire> Ah non, là c'est trop là, là c'est trop. C'est trop. C est, c est, c est OK. Compliqué. On va rigoler un peu. Parce que la semaine dernière, c'était drôle. OK, jubilé. C'est le jubilé. Non mais le, là, là ça le fait pas, il était préparé. Non, ah, il était ouais, préparé parce que l'émission d'avant ouais, vous avez déjà dit le même mot. Je mais non, mais quand même pas. Ça vient pas dit ce mot là. Non mais je te laisse. C'est laisse. 16, 16 16. 16. J'ai des doutes sur ce point, mais il n'y a pas de 17, soucis. Oui. 17-16. Il a chanté un son de taïki, c'est pas normal. Non, non, non, c'est un a, son il a, de taïki. C'est il il Rodzi. Il a, il a Rodzi. Rodzi, le temps, ça parle de Jésus, de Dieu, Jéhovah, <rire> El Jéhovah. Shaddai, tout ça. Ah ouais, la certifiée <rire> Jésus. <rire> J'en peux plus. <rire> ok, main derrière le dos. Ok. Alors, cette fois-ci, une grosse fleur. Jésus appuyé avant. Il a appuyé avant. Oh! Non, t'as posé, posé la main sur le buzzer. Oh non, mais tu n'as pas appuyé. Non, non. J'ai bien suivi l'affaire. Merci. J'ai bien suivi l'affaire. Merci. Et nous, on va D'autant sur... plus qu'ici, la lumière s'est allumée avant là. Ah, C'est que possible. Tiens le ventilateur. <rire> Prends mon buzzer. Voilà. Merci. Comme voilà. ça, part avec tout. C'est pas possible. Alors là, T'inquiète, t'inquiète. Non non non non, non, non, non, non. Change de mot, abusé, c'est la là Non, Jésus, Jésus, du coup. C'est Jésus le roi. Non, mais là c'est le roi. C'est... Mais il a dit qu'on vous pouviez dire, je le Non, non, non, non, non, ça passe, ça passe. Merde. Parce que le mot dans apparaît. La le mot dans apparaît. Du gros big up à Mégal, Lou Jigs Boys. Exactement. Je ne peux plus supporter cette chute. Eux. Donc, nous passons à la prestation de l'artiste. C'est toi qui suis... Si, si, on passe au plus... Là je propose un truc. On oui. est à 19-16. Mmh. Oui. Je propose 5 points pour le dernier. C'est bon Ayala. ou pas Il y a trop de triche déjà. On se croirait dans le un dernier. gouvernement congolais ici. <rire> je suis congolais. <rire> C'est ça le problème. Ok, le dernier. On est à 19-16. Oh, je rappelle. 5 points vraiment. J'ai fait tout, mmh. la, tout ça de sueur pour en fait perdre au final là. 5 points. Vas-y. C'est bon ou pas Vas-y, vas-y. Mmh. Tu peux toujours gagner. Hein. Oui, on je est Je vois que depuis tout à l'heure, ta main, elle est lourde. T'arrives pas à... Ouais, j'ai du mal. Ok. Bon, pour, pour cette fois-ci, on peut poser les mains sur la table. Non, non, non. Parce que ces besoin de 5 ça. points, vaut mieux que ce soit dur. Oui. <rire> ok. Tu joues le jeu Je joue, je joue. Ok, d'accord, parce bout, je suis joueur. Bon. J'ai envie de corser la chose. Aïe aïe aïe. T'as vu ta <rire> main comment T'es fébrile et t'es prêt à dégainer alors qu'il ne non. savait même pas ce que tu allais dire. J'ai envie de corser la chose. Vas-y, vas-y. Parce que je sais que. On Bon, j'ose croire que vous êtes tous les deux anglophones. Aïe, aïe, aïe ah, Ce qu'on va, qu va faire Déjà, pardon s'il y a des anglophones qui nous regardent, mais ah ouais. euh, je veux gagner cette partie. Même <rire> hein, si je massacre votre langue, <rire> je vais jouer. Moi-même, je la massacrer. Mm -hmm. Je donne un mot en anglais da, ta, ta, ta, ta. et vous chantez à partir de celui-ci. Ah, C'est bon bien. ou pas mm -hmm. Ok Ok. Healing. Il réfléchit Il a même pas compris il, le il, mot. Il a même pas compris le mot. Philippe, moi je dirais. C'est la guérison. Eh, moi ah, c est c est okay, moi je dirais que les points ils sont en mode Non, c'est la guérison. Il réfléchit. Mais tu, réfléchis. Mais tu réfléchis pourquoi t'as buzzé Pourquoi t'as baisé Est-ce si que je si chante en pas pas... français ou en, anglais en anglais En anglais En anglais T'as oui. le temps de réfléchir, Mais tu vas pas m'avoir T'as le temps de réfléchir, tu t'es posé, t'as parlé. <rire> la manipulation du fait est précisément fait. donc j'ai perdu le sens. Aucune manipulation. On fait changer de mots parce que j'ai perdu le chant. On doit changer chant. Parce que tu l'avais trouvé le chant. Elle pas trouvé, pas trouvé Ok, on change de mot. <rire> moi, je dirais, moi, je dirais, on revient au premier jeu. <rire> en français, ok, on revient. On ah revient non, en français. les feats. Non, on revient au premier jeu pour bon, 10 points. Tenez, hein on, devait, on, devait, on devait faire un artiste, un feat. Finalement, on va le faire. Voilà. Ok. C'est la triche. Est, tout on, est on fait. Va le faire. Voilà. Non, non, on va le faire. J'aime bien, j'aime bien. On est en dérive. Le public ne veut plus se retenir. Ok. celle ci <rire> du coup, pour 5... Enfin, 5 points. En vrai, n'y a même plus de points parce que celui, celui qui gun, c le vainqueur. voilà. Ok. Donc, on commence. Les filles, hein. Ok. C commence pas à chanter. Alors, les filles, on a dit. <rire> les filles. On va prendre quelqu'un qui a beaucoup de fit. Lena Moana. Je elle George. C'est un E à la fin, c'est ça Non, c'est Ah oui, c'est des feats. elle George. <coughs> Bitty. Mmh. Ils ont un feat ensemble. Mmh. Mmh. Hein? Ok. Pour corser. Okay, il a même le choix pour corser. Zélé. Ah. KB. ouh, <coughs> ça c'est relativement mon sang, mm. sorti récemment. Thio, mm. ah là, ah là tu peux l'enfermer, là tu peux l'enfermer dur. Non il peut. Ah là tu peux l'enfermer dur. J'en ai un dans ma tête là. Si euh, je dis comment dire, en gros Thio, il est dans euh, avec son collectif, c'est comme un featuring Non, c'est pas, pas un featuring. Aïe, aïe, aïe. Non pas on pour 5, 4, de le stresser, tu le stresses. 2, okay, Non, non, no. on peut pas redire les noms, c'est <rires> <bien, rires> Non. Ah Seigneur Dieu Non, il y a une justice <rire> Ça a attendu au moins 15 épisodes, mais il y a une justice sur cette terre Non, félicitations oh, non. Franchement, la, la première victoire méritée à la loyale, c'est ouais, ou bien, bien. bien, bien oui, joué. oui, oui, oui ah, Est-ce qu'on des... le, <rire> le gagnant Non, franchement, félicitations Un très très beau gagné Franchement, un très bon cadeau. Parce qu'il a voulu te favoriser. Et comme Melodius n'était pas là non plus pour te favoriser. Non, ça n'a rien à voir. Mais sinon, celui à qui je pensais, c'était King David. Dans le feat avec... Ouais, C'est euh, si Même comment dire, il a un feat avec Esprit. Voilà, aussi Je t'aurais dit Esprit là, tu serais esprit. tombé là dans, dans le ravin. Oui, J'avoue, j'avoue, Esprit, <rire> ouais, j avoue. J avoue. Mais mais Esprit. Esprit est-ce que tu disais même que Esprit Il aurait dit de Dieu. J'aurais dit de Dieu. J'accepte, j'accepte ma défaite. C'était très bien. C'était beaucoup aim Ouais. Mais toute bonne chose a une fin ouais, et on va devoir passer à une meilleure chose encore c'est la prestation et je sais qu'il y a quelque chose qui se prépare parce qu'on a une exclue ce soir là une exclue vous entendrez pas ça ailleurs bébé. pour l'instant à part sur Évangile Hit Music c'est tout de suite pour la presta. C'est Rhodes sur Évangile Hit Music. Ya ya ya. et Juliette. Roméo ouais? oh, et Juliette. Juliette, cette fille. Pas très docile. Ouais. Juliette, cette fille. Un peu tactile. Ouais. Je vois ta peine dans tes pupilles. Tu joues double jeu dans ce monde, pour ça que tu te maquilles hein. C'est ta pote c'est ta soeur, celle qui va se marier Des années que son cœur s'est mis à saigner Pourquoi elle donne son corps elle vaut de l'or, on la traite de catin et toutes sortes de noms. Au niveau de son bassin, cimetière d'embryon. Quelques mois résument sa plus longue relation. Ne lui dis pas je t'aime, c'est une condition. Elle fait toutes sortes de choses. Les hommes riment avec overdose. On la connaît partout pour ce qu'elle a fait. Sa chuchote au coin de rue raconte ses méfaits. On cherche pas à comprendre, on s'en fout de son passé. Réalise pas par quelle galère elle est passée. Manque d'affection ou bien un homme qui l'a violée. Elle a peur de repère, manque de paternité. Se eh, eh. réfugie dans les draps de ceux qui la voulaient. Eh, eh. Le sexe, une manière pour elle de s'évader eh, eh, On peut pas comprendre Donc la foule, elle se met à juger eh, eh, R.O.D. Hein? Roméo, ce gars Pas très docile Roméo, Roméo Un gars Un peu tactile, ouais Je vois ta peine Dans tes pupilles tu joues double jeu dans ce monde, pour ça que t'enchaînes les filles, hein. Faut te parler de ce gars, de ce grand garçon. Pour ses potes, c'est le roi de toutes les façons. Pour les filles, c'est un gars tellement mignon, à force d'aller à la salle, on l'appelle Samson Mais il a un problème, enchaîne relation sur relation. vraie vie de bohème. Je ressens sa haine, un objectif en tête, tout au les soulever. Sans oublier toujours de se protéger. Roméo n'est pas prêt à être padré, et si il le faut, il l'emmènera avorter. Mais d'ailleurs, tout ça se cache un homme qu'a mal. Fais le gaffe, pourtant il est banal. Le dernier des mais pour lui c'est normal. Mais dis-moi honnêtement, mais qui va juger Même délire que Juliette, mais banalité. Hein Société machiste, je trouve ça tellement triste. Je remets ces deux âmes à Christ. Ouais, à Christ. RD Tant que tu respires, tu peux te rattraper. Il n'y a que Dieu qui a le pouvoir de juger. Yeah, tant que tu respires, tu peux te rattraper. Il n'y a que Dieu qui a le pouvoir de juger. Tant que tu respires, tu peux te rattraper. Il n'y a que Dieu qui a le pouvoir de juger. Yeah, tant que tu respires, tu peux te rattraper. Il n'y a que Dieu qui a le pouvoir de juger Romero oh oui, et Juliette hey. Yo c'est Rodzy c'est Gris en exclus sur Evangile Hit Music Yo R-O-D, R-O-D, on arrive on défense ta porte, peu importe ce que tu dis, message que je vais rester. J'attends le prochain qui voudra me tester. Tu t'a fait du mal ou mais pourtant t'es resté. On arrive on défense ta porte, on, a, on, on, on arrive ta... on défense ta porte. Ouais, ouais. ROD ah. On arrive on défonce ta porte, peu importe ce que tu dis, message que je vais rester. J'attends le prochain qui voudra me tester. Tu t'a fait du mal ou mais pourtant t'es resté. On, on arrive on, on défense défonce ta, ta porte. porte, on arrive on défonce ta porte. Ouais, ouais. Hein. ouais. On arrive, on défonce ta ah, peu importe ce que ah, tu dis Mais sache que je vais ouais. rester Je suis comme un GPS le démon de Des rappeurs dis-moi ce qu'il en reste Je suis chute les démons Oui car, car ils ont la, la peste Dans ta vie le péché empeste Le texte est profond et la mélo céleste on Pour y y'a jamais, jamais je me retourne ma veste De midi à minuit comme les gars en Kipsta ah, Sache que mon dieu est ressuscité T'as encore la foi Tu peux te féliciter Je vais percer mon dieu On m'a dit tu l'as ah, mérité Mon instinct bien trop ça certifié Je te raconte la simple vérité Dans le dimanche T'inquiète on va te purifier Ton passé on va pas le vérifier Et tout ça c'est gratuit L'action pas t'arriver 3 je t'annonce le, le chrono. Deux secondes je t'annonce le, t annonce t annonce le chrono. chrono. Dieu est ton volant donc on fait pas de os et du ROD. S'il te plaît mon le Je vais m'entendre jusqu'en Italie. Je suis le long le monde c'est mon pareil qui sera le meilleur rappeur. Dis-moi Siri. On arrive on défonce ta porte. Peu importe ce que tu dis, mais sache que je vais rester. J'attends le prochain qui voudra me tester. Il t'a fait du mal ou mais pourtant t'es rester On arrive on défonce ta porte. Peu importe ce que tu dis, mais sache que je vais rester. J'attends le prochain qui voudra me tester. Il t'a fait du mal ou mais pourtant t'es rester On arrive on défonce ta porte. On arrive on défonce ta porte. On arrive on défonce ta porte. Ouais, ROD, ROD, ROD. On arrive, on défonce ta cour. Peu importe ce que tu dis, mais sache que je vais rester. J'attends le prochain qui voudra me tester. Ouais. Mais dégage de la piste, ah, ah. ici qu'un seul dieu c'est Jésus-Christ, pour pourquoi t'es triste Je proclame nom de Dieu, oui j'aime le goût du risque, je suis comme, comme fisc T'as peur quand tu me vois, pas ton petit, pas ton fils Ouais ah. Neutre comme la Suisse, je mérite ah. le numéro ah. 10. 10 Trop mignon même en photo Je bois pas d'alcool, pas, pas de, de rhum, pas de porto Prends la terre comme un râteau Avenir m'appartient, normal je me lève tôt. ah oui, ouais c'est ma drogue, je, je suis, suis toxico. toxico Je vais à l'église, que les, les hôpitaux tôt. Sache que mon son c'est une sacrée rafale ou c'est la bonne femme de Nadal On arrive, on défonce ta porte Peu importe ce que tu dis mais